Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Joseph, Antoine-Pierre de la famille, de la corporation, de la Société Normandin de l'Arge, Souli, Lagacé, toutes ces corporations-là. Euh, écoutez, moi, je suis le représentant de toutes les personnalités juridiques inanimées et intemporelles, c'est-à-dire de tous les noms de famille avec euh, leur numéro de centre social. Donc, si vous êtes 10 dans la famille, monsieur Normandin, madame Normandin, mademoiselle Normandin, ou ça, c'est l'exemple de votre nom de famille, monsieur, madame et mademoiselle avec votre nom de famille, bien, vous êtes des personnes inanimées en vertu du droit, en vertu des lois, en vertu des banques en vertu de l'administration de la justice, en vertu des lois électorales, en vertu de l'Assemblée nationale du Québec, en vertu de la Chambre des communes du Canada, en vertu de Revenu Canada, en vertu de Revenu Québec, tous ceux qui peuvent vous voler à partir des membres du barreau de l'État national du Québec, à partir de certaines firmes euh, publiques euh, qui ont euh, les mandats, si vous voulez, euh, de détruire, euh, comment je peux dire, donc de détruire ou de supprimer carrément euh, des, des des inventions euh, ou des entreprises qui ont créé quelque chose qui serait bon pour notre société et que le gouvernement ne peut pas utiliser parce que ça ne paye pas. Euh, l'énergie, ça ne paye pas des compagnies comme Hydro-Québec des compagnies comme les pétrolières et tout ce que vous voulez d'une façon ou d'une autre, on va commencer par le début euh, moi, je suis là pour vous aider, je suis là pour enrichir le peuple et pour enrichir davantage tous ceux qui nous volent, tous les voleurs qui ont tellement faim et soif d'argent que je vais leur en mettre par milliards de milliards de milliards de dollars dans leurs poches. Ils vont en avoir tellement qu'ils ne sauront pas quoi en faire et nous, ben, on va pouvoir vivre comme du monde. Donc, on n'est jamais agressif vis-à-vis -vis les gens qui nous agressent. Bien au contraire, on arrive à Noël, il faut tout simplement comprendre que ces gens-là ont faim. Enfin, ces gens-là qui sont multimilliardaires, milliardaires et milliardaires n'en auront jamais assez et... J'ai compris une chose dans ma vie, c'est qu'il ne faut pas s'attaquer à ces gens-là. Quand ils veulent vous voler, vous leur donnez ce qu'ils veulent vous voler, puis ensuite, de ça, on s'arrange pour aller rechercher de la bonne manière l'argent qu'ils nous ont volé. Mais jamais refuser de vous laisser, de de, de, de, de, de, de vous in, d'interdire à ces gens-là de vous voler, parce que quand vous, vous leur interdisez à ces gens-là de vous voler, vous allez devant les juges et les avocats qui sont eux autres au service de tous ces voleurs là et les juges et les avocats font de l'argent tout simplement euh, avec des voleurs. N'oubliez pas que l'administration de justice c'est pas avec la vertu, c'est pas avec la vertu, c'est à dire avec euh, tout ce qui est saint dans l'esprit et dans l'âme de, de l'humain qui sert la justice, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est dans l'esprit de Satan, tout ce qui est dans l'esprit de la division. « Diviser pour régner », tout ce qui est dans l'esprit de la division. Donc, je vais vous faire entendre euh, ce, cette fameuse audition de, de, de jeudi. Euh, écoutez, je vais vous donner quand même la date. C'était le jeudi euh, 30 novembre 2017 à Québec, devant la juge Sylvie Marcotte. Et j'ai demandé à la juge Sylvie Marcotte afin que je puisse traverser la rampe et euh, dans le, la salle d'audience, traverser la rampe et rentrer dans sa juridiction, monter sur la tribune en question et... Euh, témoigner ou plaider ou faire quoi que ce soit à la demande du juge. À partir de l'identification, on me demande de m'identifier, on me demande de prêter serment et tout ça. Donc, moi, je n'ai pas fait ça. J'ai resté dans la salle avec les visiteurs. Donc, dans l'espace des visiteurs, on appelle ça l'espace des personnes raisonnables en vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec. Une personne raisonnable, c'est la personne qui utilise les huissiers pour aller porter euh, des significations euh, à, à ces gens-là, donc aux personnes raisonnables. Une personne raisonnable, c'est absolument rien. C'est un humain qui est rien. Donc, les huissiers le savent et tout ça. C'est pour ça que, quand il n'y a pas personne, ben ils mettent le document dans Wadamal ou à terre ou sur le parquet, puis vous vous débrouillez ensuite de ça avec les juges et les avocats qui vont vous voler éventuellement par l'administration de la justice. Donc, euh, là, je vous fais entendre ce, ce, ce fameux clip vidéo-là dans lequel la juge Sylvie Marcotte devait tout simplement déclarer publiquement à haute voix qu'elle était de facto. Ce n'est pas une cour de droit, ce n'est pas une cour de Yuri c'est une cour de facto, c'est une cour de fait, qui est euh, tout simplement une cour d'exception. Et tout ce qui est statutaire parce que vous allez entendre la juge dire que c'est statutaire, tout ce qui est statutaire est en dehors de toute constitution, parce que tout ce qui est statutaire n'est pas sanctionné par un pouvoir exécutif légal, légitime et constitutionnel. Donc, tout ce qui est statutaire est illégal, illégitime et inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Et c'est euh, le juge Jean-François Michaud, dans le dossier de M. Paul Leblon au palais de justice de Saint-Jérôme, euh, qui a déclaré son incapacité ainsi que l'incapacité de tous les fonctionnaires du palais de justice de Saint-Jérôme de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec qui est une Cour de vérification et de contrôle. Et Pour votre information, la Cour supérieure poursuit actuellement la Cour du Québec et la Cour municipale de Montréal. Ce n'est pas réclat en parce qu'il reproche à la Cour du Québec, euh, qui est quand même l'alter ego de la Cour municipale de Montréal ou les cours municipales ici au Québec. C'est l'alter ego qui du euh, fait que cette Cour-là du Québec occupe un pouvoir de, fond, de vérification et de contrôle des jugements rendus par des juges dans d'autres causes dans la même Cour du Québec, sans passer par le pouvoir de vérification et de contrôle, qui est une euh, compétence exclusive à la Cour supérieure du Québec. <coughs> Ça, c'est avant d'aller en appel, d'interjeter appel devant la Cour d'appel du Québec. Donc, pour votre information, en cours municipal de Montréal, c'est le juge Sylvie Girard dans le dossier 748-257-112 qui a renversé la décision des juges euh, Bisson-Denaud-Fontaine dans le dossier 721-773-710 de la même cour municipale. Pour la Cour du Québec, c'est euh, tout simplement le dossier 200-22-028-373-041 des juges Godbout et Bradley qui a été renversé par le barreau du Québec et par le président du barreau du Québec, Gaston Gauthier, ainsi que par le juge Louis A. Legault de la Cour du Québec, qui ont renversé la décision du juge Godbout en se faisant une cour de vérification et de contrôle de la décision du juge Godbout au dossier 500-61. 24 088 Et en cours supérieure, ben écoutez, c'est le juge Gaëtan Dumas de Grenbey, au palais de justice de Grenbey, à la cour supérieure à Grenbey, qui a renversé la décision du juge l'honorable Feu Rénal Fréchette au dossier 460 36 000084 0 46 et euh, le juge Gaëtan Dumas euh, devant euh, l'avocat Guy Fontaine de l'agence devenu du Canada et Mylène euh, Boisvert euh, de, du, du palais de justice Québec qui était présent devant le juge euh, justement Dumas Gaétan Dumas et, et je venais de sortir de prison et euh, pourtant, c'est bizarre, parce que ces avocats-là ont dit que Jacques-Joseph, Pierre-Antoine, Jacques-Antoine, Pierre-Normandin, Jacques-Antoine, Jacques-Normandin, tous ces Normandins-là, ça ne faisait qu'une seule personne. C'est sûr, le mot Normandin il est créé par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. C'est la naissance de votre nom de famille, et votre nom de famille ne meurt pas. C'est votre prénom. Quand vous allez mourir, c'est votre prénom. Donc, c'est votre nom de baptême. Moi, mon nom de baptême, c'est jacques joseph Antoine-Pierre. C'est lui qui meurt. C'est pas notre Monsieur Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Est-ce que vous avez compris ça? On, a, on est en fin de 2017. On arrive au nouvel an en 2018. Il y a des élections qui s'en viennent l'automne prochain. Euh, une gang de bandits qui vont se présenter là. Donc, euh, écoutez bien ce qui se passe ici. Euh, je pense que vous allez rester quand même euh, pas mal surpris. Donc, on met ça en marche. Écoutez bien il ça. Il ne reste le défaut. Oui, ça va. Oui. Vous êtes présent euh, Écoutez, je suis son représentant, j'ai une procuration. Et puis, euh, il y a une sorte de problème oui. là-dessus. Je vais... Le barreau est au courant, ça concerne l'article 100. Juste un instant, Pardon. juste un instant. Je vais prendre le dossier. Vous allez vous approcher. Vous êtes je qui par à rapport... Je vais traverser la rampe. je m'excuse parce que je ne suis pas avocat. Et là, ils vont contester, il y en a qui ont contesté le barreau du Québec, la procuration euh, qui du par... notaire. Euh, ben vignette. oui, c'est ceux qui vont contester, monsieur, vous n'êtes pas avocat. Donc, okay. il y a juste un avocat qui peut représenter monsieur Daniel Poulain. Vous madame... êtes qui par rapport à monsieur Daniel Poulin? Oui, mais écoutez, madame, moi, là, je ne suis pas là pour nuire à la cour ici. Non. Ils vont mettre lui, mmh. par exemple, parce que je suis Je ne suis pas là ici pour nuire à la cour, pour nuire à l'administration de la justice, ni au barreau, ni à la Chambre des notaires. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on a une procuration qui, sont, qui est enregistrée aux milieu de la Chambre des notaires. C'est la procuration numéro 17L23300096. Cette procuration-là, au prix de 1713$, alors, elle me permet de représenter les personnalités juridiques et les Donc, les noms de famille avec leur numéro d'assurance sociale. Et ça a été gagné en cours ici par le juge Godbout. Mais le juge Godbout, malheureusement, François Godbout, est allé à la retraite. J'ai téléphoné hier au bureau de Mme Corté, Elisabeth Corté. Je lui ai expliqué le dossier. Ce matin, on était sans en. Là, on n'est pas, pas en civil. Non. On Mais est non, non, en matière est pénale. pénale. Oui, oui, oui. Écoutez. Et moi, le je, juge moi, Godbout, il est en civil. Euh, écoutez, là, actuellement, on est au pénal ici. Et oui. moi, ce n'est pas statutaire, là, ici. Là. C'est du common C'est statutaire. C'est du... du statutaire. Ce euh, n'est pas statutaire. Moi, ce que je fais ici, ce n'est pas statutaire. Loi, là, du common là c'est quand il n'y a pas de loi, c'est la, la règle non, de la non, jurisprudence. c'est la loi du bon samaritain. C'est pas compliqué. C'est la loi du bon samaritain. Premièrement, Donc, monsieur, si vous, voulez pas vous ne voulez pas vous identifier, pas pour si vous pas pas vous identifier monsieur, je vais euh, constater le défaut de monsieur Poulain si vous ne voulez pas vous identifier. Moi, mon nom, c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine de la famille Normandin, tel qu'il a été reconnu dans le dossier judiciaire de l'honorable juge François Godbout, au dossier 200-22-028-373-041. Et euh, la procuration que je possède actuellement a été contestée, alors que cette procuration-là a été euh, formulée par, le, par Mme Vicky euh, Lagenesse, qui est notaire au cabinet brunet dufour euh, la jeunesse Et il euh, n'y a, a pas personne qui est autorisé à renverser la décision de la Chambre des notaires et des menus de la Chambre des notaires, parce que l'article 128. Écoutez, moi, je suis pas là, je ne suis pas avocat. Je ne fais pas, je suis un bricteur maçon de métier. Mais ben, monsieur, c'est seulement pour les avocats qui ne sont pas reconnus au tableau de l'ordre des avocats. Ces gens-là, ces avocats-là qui ont par bon. cette profession-là, n'ont pas le droit de plaider. Mais pour le sein des citoyens, je son, moi, pas un simple citoyen, je suis un maçon. Moi, j'empêche pas quelqu'un au privé de poser de la brique ou de la gage sur sa propriété. Ça va Mais aller, à, monsieur, monsieur, est, monsieur, ça va actuellement, aller. Actuellement, il y a toute la question monsieur... de la juridiction. Si je traverse l'autre côté ici. Monsieur, vous arrêtez. Vous votre je votre juridiction, je ne peux pas faire ça. La Cour supérieure actuellement. Monsieur, poursuit, monsieur. Elle, la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec, madame. Euh, elle, elle poursuit la Cour du Québec au dossier 200. Attends un petit peu. Au dossier 200-17. Je vais mettre mes lunettes, parce que c'est quand même euh, Pierre Paradis. Non, oui, c'est -ce la... euh, Regardez. C'est 200-17, ah, c'est 026-289-173. 200 Et ça, c'est Pierre Paradis qui m'a expédié ce document-là, qui fait que la Cour supérieure, actuellement, le dossier n'est pas réglé, c'est ici. C'est ça la Cour supérieure qui poursuit la Cour du Québec pour une question de contrôle, de vérification de contrôle. Alors que la Cour du Québec, actuellement, vous êtes en train, ici, que ce soit pénal ou civil, vous êtes en train de renverser, tout simplement la décision du juge Godbout sans passer par la Cour supérieure, sans passer par la Cour de vérification de contrôle de la Cour supérieure. Je ne peux pas traverser ici, sinon je vous accorde votre juridiction, à moins que vous me dites immédiatement que c'est de facto, que vous êtes de facto, que vous n'êtes pas de juré, donc de droit. Il n'y a pas de problème, je vais me rendre ici, mais dites-le-moi, s'il vous plaît. Monsieur. De façon à ce que je puisse continuer et okay. vous expliquer si. Ça va. Ça va, j'ai compris. Oui. Maintenant, je. Je suis la personne qui a juridiction pour entendre le dossier de M. Daniel Poulain. Elle n'a juré aucune juridiction. statutaire. Il fallait qu'elle si le dise. M. Poulain n'est pas présent. Non, vous ne pouvez pas le représenter. Et ah, je, je vais vous, non, ça va, non. Vous ne pouvez pas le représenter tout court. C'est un avocat, c'est la loi. Maintenant, il n'est pas grave d'avoir d'avocat. Il a essayé des façons ça va. inimaginables de Monsieur, se constituer un avocat. Monsieur, je vous il a pas un avocat. Et là, on dit que c'est une récidive. Il n'y a pas de récidive dans le dossier. Monsieur, je vous ai une politique qui refuse, qui Donc, a donné les moyens. Je vous demande tout poliment de oui. quitter la salle, s'il vous plaît. Ça va, c'est terminé. terminé. Ça n'arrête pas votre problème? Euh, problème, mais moi j'ai un dossier de M. Poulin pour votre dossier. Elle n'a pas de juridiction. à aucune sorti. juge. Vous avez le droit, monsieur. Vous avez le droit, monsieur, d'aller en appel. En Ontario, madame, au sein de la loi. Ça va, ça va, ça va. La protection de l'information. Ça va. Je bon, vous monsieur. Je m'excuse. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Merci.